Salut les rollistes, bienvenue à RPG Day 2020, aujourd'hui nous sommes le 30 août et le mot clé du jour est Portail. Alors tout d'abord je voudrais passer un petit coucou personnel aux anciens membres du forum Portail GDR, si certains me voient. C'est un forum que j'ai fréquenté très très longtemps et, euh, et du coup bah, j'ai une agréable pensée pour ce forum qui aujourd'hui a, a disparu. Euh, ça, renvoie plus, voilà, ça renvoie plus vers le, le forum, il a il a cessé d'exister, mais euh, voilà, si certains d'entre vous ont connu le portail JDR, euh, eh bien un petit coucou à vous, euh, j'y ai été très très longtemps. Sinon, donc, le portail, eh bien c'est un artefact de MJ qu'on peut utiliser, que j'utilise personnellement assez peu dans mes mondes médiévaux fantastiques. Euh, J'ai une ou deux fois, je pense, utilisé un portail à Cthulhu. Euh, a priori, je le, je, le, je le planque sous une arche euh, à l'entrée d'une église ou... Euh, dans, un, dans une cave, euh, voilà, c'est un, un portail invisible, c'est-à-dire que les, les personnages le traversent, ne savent pas qu'ils le traversent, et sont projetés dans l'espace euh, ou dans le temps. Euh, je pense que moi j'avais fait un, un, voyage, un voyage dans le passé pour, pour mes investigateurs, et du coup, bah, voilà, s'ils si, traversent le portail sans le savoir, euh, ils peuvent mettre un petit moment à comprendre ce qui leur arrive, et où ils sont tombés, donc euh, ça, donne, ça donne toujours lieu à des scénarios intéressants. Euh, faut pas voilà faut, faut pas oublier qu'un portail, s'il est quelque part, il y a une raison. S'il a été posé là, il y a sûrement quelqu'un ou quelque chose qui l'a mis. Et, euh, et voilà, il suffit de, de coudre ce genre de choses et vous avez, vous avez éventuellement euh, un scénario pour une soirée euh, plutôt distrayant. Euh, où vous balancez vos personnages contemporains dans les 70 70s vous balancez vos personnages de 1920 euh, de nos jours. Et, et c'est assez rigolo voilà, de voir les personnages paniquer, on a les joueurs qui comprennent ce qui se passe sans forcément comprendre pourquoi et, euh, et ils doivent interpréter des investigateurs qui comprennent rien à rien du monde qui et, euh, et, et est autour d'eux et c'est plutôt sympa niveau roleplay. Sinon, euh, voilà, sinon les portails euh, c'est quelque chose qui existe dans plein d'univers plein mais je l'utilise assez peu, euh, hormis euh, voilà, cette petite, euh, petite expérience à Cthulhu euh, très très ponctuelle. Voilà pour la 30 30e journée de RPG Day 2020. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à la partager si elle vous a plu. On se retrouve demain pour la toute dernière journée de RPG Day. D'ici là, portez-vous bien, gaffe au portail, ciao les holistes